Et bonjour à tous, euh, on se retrouve sur euh, la chaîne YouTube de Jesus Box euh, pour vous parler euh, vidéo, euh, pour vous parler euh, de, euh, oui, vidéo et outils outil de communication au service de l'Église. On se retrouve avec euh, Étienne Castelin, Étienne euh, qui travaille au diocèse de Paris. Salut Étienne. Salut Maro, ça va Ouais, nickel. Et donc, on s'est dit avec Étienne qu'on n'avait pas suffisamment parlé de tous les outils euh, qui étaient possibles. Et surtout, on a essayé de... ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait essayer d'avoir de, de, des, des petites discussions comme ça à bâton rompu euh, pour parler euh, de sujets bien précis. Aujourd'hui, euh, on va vous parler de raconter sa paroisse. Euh, pour moi, ça me paraît être un sujet essentiel. Et surtout, on s'est dit qu'après le confinement, bah, les choses ne faisaient que démarrer euh, pour les paroisses qui avaient commencé à faire du streaming sur YouTube. Euh, et que peut-être que des questions qui vont être amenées à se poser demain, ça va être bah, comment est-ce que euh, je fais pour raconter ma paroisse à d'autres Comment est-ce que je fais pour bah, finalement euh, communiquer autour de ce que je vis en, en paroisse Et euh, donc, c'est la, la question qu'on va un petit peu se poser avec Étienne aujourd'hui. Euh, Étienne, moi, j'ai envie de te dire, il faudrait qu'on commence un petit peu par situer les enjeux. C'est quoi les enjeux d'une communication paroissiale réussie selon toi euh, Alors, je vais, je vais essayer de ne pas être trop focus par rapport au confinement, mais moi, par rapport au confinement, ce que j'ai ressenti, c'est qu'il y avait la problématique de, de garder le lien, que l'enjeu numéro un, c'était de, de garder le lien avec la communauté paroissiale. Euh, je pense que ça ça, ça, ça, ça donne déjà une bonne direction pour, euh, pour, euh, pour, bah, pour trouver les enjeux en fait, de, de tout ce qu'on va devoir faire, pour, pour réfléchir à tout ça. Je pense que déjà, ça, c'est un peu le, le maître mot. Après, d'un point de vue créatif, pour aller plus loin, je pense qu'il faut peut-être pousser la réflexion un peu plus. C'est ce qu'on va voir ensemble aussi. Oui, bien sûr. Euh, mais euh, ouais, je pense que garder le lien en premier lieu, c'est le plus important. Alors effectivement, donc, garder le lien, c'est ce qu'on a vu pendant le confinement. C'est-à-dire les messes sont euh, en streaming. Et donc, euh, l'idée, c'est de réussir à maintenir du lien avec les paroissiens qui ne peuvent pas se rendre euh, à la paroisse euh, euh, tous les dimanches. Mais euh, la, enfin, je pense que l'autre enjeu d'une communication réussie, ça va être de... de euh, soit garder le lien, donc maintenir le lien, soit créer peut-être du lien. Et, euh, et là, je pense qu'il y a d'autres questions qui se posent parce que garder le lien, finalement, c'est entre guillemets, c'est un peu facile parce qu'on ne fait que euh, continuer des activités qu'on faisait déjà euh, avant, c'est-à-dire par exemple euh, célébrer la messe et donc on oh. prend ce qu'on sait faire et on le met sur Internet. Mais euh, comment est-ce qu'on va faire demain si on veut euh, créer du lien euh, Je ne sais pas, je veux créer du lien avec, euh, je suis une paroisse je crée du lien avec euh, mon quartier. Euh, donc, ça ça, être, ça, ça va être un autre enjeu. C'est-à-dire que là, là, en termes de communication paroissiale, raconter sa paroisse, euh, ça va demander d'autres questions. Moi, je suis toujours très... Euh, euh, C'est-à-dire, je, je suis très euh, un peu, un peu euh, euh, obtus sur la question de dire « Mais en fait, il faut s'intéresser aux besoins des gens. » Et donc, en fait, là, euh, c'est là qu'il que, que, qu peut y avoir une richesse paroissiale d'une paroisse par rapport à une autre. C'est de dire « Mais au final, euh, nous, dans notre quartier... Voilà, voilà ce qui se passe et on va s'intéresser à ce qui se vit dans notre ville, dans notre quartier, pour pouvoir essayer d'avoir une communication qui va euh, donner un point de vue chrétien sur, sur ces, sur ces questions-là. Qu'est-ce que en penses, toi, Étienne, de, de, de ce genre de réflexion T'en as vu, par exemple, de, de, de, des choses comme ça ou, ou pas trop euh, je, Alors, moi, j'ai vu beaucoup de choses sur Paris et c'était très riche. J'ai un exemple, moi, qui me, qui me marque, on va dire, dans le fait de créer du lien, c'est euh, des prêtres, euh, je crois que je suis le curé de la paroisse, d'ailleurs, à, à Saint-Germain-des-Prés, euh, qui, euh, qui a fait la visite de, de, de son église en, en plusieurs épisodes. Là, ils étaient deux. Euh, C'est nouveau. Ce n'est pas quelque chose qu'ils font. Ce euh, n'est pas leur mission première que de faire guide touristique pour leur église. Euh, mais voilà, pendant, pendant le premier confinement, ils ont créé cette chose-là. Et je pense vraiment qu'ils sont allés chercher des nouvelles personnes euh, pour découvrir un peu cette, cette belle église qui est magnifique. Et voilà, je pense que là, on a un exemple de... Euh, on n'est pas, pas juste dans euh, le côté très... Euh, théologique, de garder le lien pour faire passer la parole, mais beaucoup plus dans le fait de proposer des nouvelles choses. Euh, et je pense que c'est un bon exemple. Il y en a plein d'autres. On pourrait, je pense, passer 20 minutes à montrer tous les, tous les exemples créatifs qui ont été mis en place. Moi, c'est un exemple qui m'a marqué euh, à titre personnel, mais voilà, il y en a beaucoup d'autres. Et euh, en fait, comment est-ce qu'on va pouvoir faire demain pour cibler euh, peut-être aussi d'autres euh, personnes Parce que euh, là, encore une fois, enfin, même si c'est très bien, euh, tu vois, je, je, je dis pas le contraire sur euh, faire visiter euh, sa paroisse, on est encore sur quelque chose quand même qui est euh, mon contenu que je mets à l'extérieur. Comment est-ce qu'on fait euh, demain si on veut cibler plus large et réfléchir, à par exemple, à toucher euh, des gens de… Euh, ouais, de son quartier, de sa ville. Euh, est-ce que, est que, est que déjà, c'est le but de la paroisse de faire ça Moi, je pense que oui, euh, à titre personnel. Mais euh, est-ce que c'est le but d'aller chercher euh, peut-être euh, à, à cibler d'autres personnes euh, J'en sais rien, par exemple, les jeunes de son quartier ou euh, peut-être euh, des gens qui sont... Euh, euh, confrontés à une difficulté particulière, les gens qui sont en deuil dans notre quartier, les gens qui vivent une rupture dans notre quartier, les gens qui traversent une période de chômage dans notre quartier. Comment est-ce qu'on fait pour aller euh, cibler ces, ces, ces gens-là euh, Parce que la question, elle est de se dire, mais en fait, il faut, faut s'intéresser à leurs besoins. Euh, est-ce que toi, tu as vu des, des choses qui vont dans ce sens-là Et euh, comment est-ce qu'on peut être créatif pour, euh, pour développer cette, cette, cette partie-là moi, je pense qu'il y a une sorte de, de cercle permanent, en fait, euh, entre euh, les gens qui me regardent, donc on va dire les statistiques un peu de, de mes réseaux sociaux et, et au-delà des réseaux sociaux, juste des statistiques de ma paroisse, hein, de, de voir aussi de dire qui sont les gens qui viennent à la messe chez moi, qui sont les gens qui viennent me poser des questions, qui sont les, ceux qui viennent toquer à la porte avec des, des, des attentes. Euh, et un, et un peu derrière le, les, les formats. Et je m'explique, si, si nous, au diocèse de Paris, on veut communiquer vers les jeunes sur YouTube, ça va être très compliqué parce qu'on a très peu de jeunes qui nous regardent sur YouTube. Et que si on veut le faire, on va être obligé de créer des formats spécifiques pour eux, ce qu'on a fait. Et en effet, à partir du moment où on s'est adapté un peu à leur code, je prends la série de minutes à la fois, un peu vulgarisation théologique avec des codes de YouTubeurs, on a cassé une barrière. On avait quasiment aucun jeune qui en regardait sur YouTube. On a fait grimper le, cette stat-là. On a été chercher les jeunes pour répondre à des questions en leur parlant un peu avec leur code, enfin des plus jeunes en tout cas. Et, et je pense que voilà, il y a un cercle comme ça de dire bah, si si je veux parler du deuil, si je veux parler du mariage ou de ces choses-là, il va falloir cibler un peu les personnes à qui on parle. Euh, et, et je pense s'imprégner beaucoup. Je, le fait de faire de la veille média, entre guillemets, je pense que c'est euh, c'est pas juste un terme marketing. Euh, c'est euh, c'est un vrai travail. C'est je pense c'est une curiosité. Il y a une curiosité à avoir de ce que le monde vit aujourd'hui, de ce que le monde a proposé, et de d'essayer de mettre la tête dedans sans avoir peur. Euh, les réseaux sociaux, ça fait peur. TikTok, ça fait peur. Mais je pense qu'il faut il faut ne pas avoir peur d'y mettre au moins son regard. Alors, ben, en fait le la, la difficulté, c'est que quand même, les réseaux sociaux, ils nous parfois, ils peuvent aussi nous enfermer dans un certain bocal, hein, c'est-à-dire, on, on sait bien hein, que ça fonctionne comme ça, c'est-à-dire, moi, je vais m'intéresser à des choses et puis, en fait, ils vont pas me faire voir tellement d'autres choses qui, qui m'intéressent déjà. Mais du coup, ce que tu dis par rapport à la veille, enfin, euh, tu me dis si je me trompe, mais moi, ce que j'entends, c'est peut-être effectivement, lire la, la presse euh, quotidienne régionale, euh, voir un petit peu les, les sujets de, de ce qui se passe dans, dans sa ville, euh, quelles sont les, les questions que se sont posées euh, peut-être les journalistes et comment est-ce qu'il y, hum, y a des embryons de réponses. Et à ce moment-là, peut-être utiliser la chaîne YouTube de la paroisse pour S'approprier un sujet et, euh, et y donner une, euh, une ouverture chrétienne, quoi. Mais essayer de ne pas forcément parler de ce qu'on a envie de parler au départ, mais surtout d'en de, donner la couleur d'un sujet qui est, euh, qui est plus vaste, quoi. Ça, ça peut être une bonne piste, quoi. Moi, là où je rebondis, c'est là où la veille est importante, c'est aussi dans le fait de, de, de, de toujours être en phase avec les gens qu'on va viser. Je m'explique, moi, cette année encore, au Diocese de Paris, alors je dis ça en rigolant, mais en vrai, c'est hyper sérieux comme question. On m'a demandé, on m'a dit, ouais, on pourrait peut-être faire un, un lip dub sur un truc, on pourrait faire un flash mob pour ça, on pourrait faire une parodie de bref. Tu dis, bah, le cœur y est, c'est bien, mais on a peut-être quelques années de. peut-être être sur des formats plus d'aujourd'hui. Donc la volonté d'avoir une communication euh, décomplexée et qui vise une cible, en soi, la volonté, elle est là. Et je pense que la curiosité à avoir permet juste d'être sur les formats d'aujourd'hui. Faire de la parodie, c'est cool. Faire un bref on en, en 2020, ouais, on en voit beaucoup et c'est vachement bien. Il y a des, euh, des paroisses et sont... des... des diocèses qui sont hyper créatifs et qui font des choses vraiment extraordinaires. Euh, faire la parodie quand on n'a pas trop d'idées, c'est déjà exceptionnel, c'est très bien parce qu'on a une base solide de dire on a un format, on va le parodier, on va juste lui adapter notre message. C'est vachement bien. Mais par rapport à la cible, il faut vraiment aller chercher à dire qu'est-ce que la cible regarde aujourd'hui. Mmh. Euh, et et c'est là que c'est important faire, euh, Faire un bref en soi aujourd'hui, c'est pas bête, mais euh, il faut pas essayer de communiquer oh, vers un enfant de 15 ans. Enfin, faut pas communiquer vers un enfant de 15 ans avec un bref, il aura pas les codes. Quoi. Ouais, mais ça à... fait mal de le dire, mais il était pas né. Enfin, il ouais, était mais, à peine mais né mais sûr, sûr. Parti, 2011, hein, bref. Et en fait, euh, je, je suis bien placé pour en parler, puisqu'on l'avait on fait, nous, du temps de la phrase à Tim. Moi, je suis toujours oui. un peu euh, à dire que le, le, la parodie, c'est un petit peu le, le, le niveau 1. C'est vraiment le premier niveau de la, euh, de la créativité. C'est-à-dire, ce que je trouve. Est génial dans la parodie, c'est que on a des codes qui nous sont donnés, qu'on a juste à s'approprier. C'est comme si vous aviez un moule déjà et que vous aviez juste à créer la pâte pour euh, mettre oh. dans ce moule et puis après vous obtenez euh, un truc qui a, de, qui a de la gueule, quoi, un gâteau euh, qui est cool mais euh, c'est vous qui avez euh, donné le goût du gâteau mais il a la forme euh, de l'objet de, de qui est parodié. Après, je pense que c'est bien aussi euh, de prendre des risques, quoi, et d'aller essayer d'être euh, créatif, de, de challenger sa créativité vers d'autres formats. C'est-à-dire là, typiquement, euh, je pense qu'une fois qu'on a qu'on a fait une parodie ou deux, c'est bien. Il faut faut aussi se tester peut-être sur sur des nouveaux formats et euh, et s'affranchir, enfin, créer ses propres codes, quoi. Mais ça, c'est effectivement c'est une longue route, hein. C'est-à-dire que euh, je, je, je vois à quel point c'est difficile de, une fois qu'on qu est sorti de la parodie de dire mais c'était plus facile quand on faisait une parodie parce que les codes étaient déjà là euh, mais en même temps je pense que c'est plus enthousiasmant d'aller de, chercher des, des, des, des ses propres codes mais alors comment est-ce qu'on va faire ensuite pour, pour atteindre sa, sa cible c'est à dire comment est-ce qu'on fait pour, pour s'approprier un sujet qui est peut-être pas le sujet qu'on avait envie d'aborder au départ c'est à dire je sais pas moi demain je pense que c'est plus facile pour une paroisse ou pour un prêtre de dire bon, je vais vous euh, je vais prendre cet extrait de la parole de Dieu et puis je vais en faire une sorte d'homélie en ligne. Euh, on voit bien un prêtre faire ça, on voit bien une, une EAP faire ça, mais euh, demain tiens on va on va parler du chômage dans notre quartier. Euh, comment on fait en fait pour, pour s'approprier ce genre de sujet quoi c'est euh, vrai que c'est plus compliqué. Euh, mais Même tout, ouais, le chômage dans le quartier, euh, l'accueil euh, de son prochain, toutes ces choses-là. Euh, Parce qu'en fait... Je n'ai pas, pas la vérité là-dessus, mais je pense qu'il euh, y a quand même un, un, euh, y a une confiance à avoir, de se dire on est... Euh, euh, ah, je, je perds le mot, on est, on est euh, légitime. Euh, pour le faire. On a le droit de le faire. Ce n'est pas parce qu'on est l'Église qu'on doit se cantonner à la Bible. Je pense qu'il y, euh, y a une vraie question de dire, est-ce que c'est vraiment à nous de le faire Est-ce que ce n'est pas le taf de BFM finalement ben, euh, Non, on a notre point de vue sur la chose. On peut en parler. Il euh, y a des actualités partout. Enfin, euh, moi, je vois au travers du diocèse de Paris, euh, euh, toutes les choses qui se passent. Mais en soi, on pourrait faire des reportages tous les jours si on était une chaîne de télé Et, euh, incroyable. C'est « KTO, coucou !» Et, mais, mais euh, et c'est pareil, il faut aussi se sentir légitime vis-à-vis euh, -vis de KTO. KTO, c'est une chaîne de télé, mais rien ne vous empêche de faire du KTO chez vous, en fait, donc de ouais. faire des petits reportages, d'aller même... rencontrer les gens. Ça va même au-delà, parce que moi, ce que je crois vraiment, tu vois, quand tu parles de légitimité, c'est vraiment de se dire « mais euh, c'est pas parce que KTO a fait un très beau reportage sur euh, mmh. les personnes isolées que euh, vous en tant que paroisse vous avez rien à dire là-dessus c'est à dire je pense qu'il y, mmh. hum, y a vraiment une question de point de vue et il y a une question justement de valeur ajoutée euh, effectivement si c'est pour faire la même chose qui a été déjà faite euh, ça sert à rien mais euh, ce que je crois c'est la richesse en fait euh, notre richesse paroissiale euh, elle, elle, elle vient du fait que d'une paroisse à une autre, c'est peut-être pas les mêmes réalités qui sont vécues, et donc euh, les points de vue des gens sont peut-être pas forcément exactement les mêmes. Et on a euh, tout intérêt dans notre créativité à se dire, mais tiens, euh, en fait, euh, ouais, je peux m'approprier ce sujet euh, parce que je vais pas le traiter exactement de la même façon euh, que le voisin l'a traité. Euh, je sais pas, tu, tu me dis si, si, si je me trompe, Étienne, mais c'est vrai qu'on parle. Enfin, moi, je vais beaucoup parler de vidéos, et toi aussi, parce que c'est vraiment mon autre truc. Il euh, y a, a peut-être des gens pour qui la vidéo. Euh, pff, le bout du monde quoi parce que déjà c'est compliqué euh, d'écrire une bonne vidéo etc est-ce qu'on peut pas commencer par écrire des articles sur son site internet euh, parce que ça va nous commencer à nous mettre le, le pied à l'étrier pour écrire une page euh, une page tu vois, déjà c'est bien alors qui... euh, j'ai envie de dire c'est ça rejoint un peu tu sais ce qu'on disait au lycée à dire ouais quand vous révisez il a des personnes qui sont plus orales des personnes qui sont écrites euh, des personnes qui ont besoin de voir le truc euh... On a tous notre truc. Moi, je ne enfin, je, je suis pas journaliste de base, euh, je fais des, et je fais des reportages quand même plusieurs fois dans l'année. Je pense qu'il faut essayer d'y aller avec un peu la confiance qu'on a. Donc, ouais, écrire. Si on, si on peut écrire le truc et se dire, « Ah tiens, parce que écrit, ce que j'ai écrit, est-ce qu'on ne pourrait pas le mettre en vidéo ?» Ouais, complètement. Euh, moi, je prends un truc, par exemple, le, le, la, la série de documentaires au détour de nos églises qu'on fait, j'écris quasiment rien, je m'intéresse vite au sujet, je vais juste chercher la personne qui pourra m'en parler, et je la fais parler, et toute la narration, je la tire de tout ce que cette personne m'a dit. J'inverse un peu le, le process quelque part, mais euh, mais je suis à l'aise dans ce, cet exercice-là, et je pense que c'est pour ça que je l'aime bien aussi, c'est que je suis à l'aise dans le fait d'aller chercher l'information chez l'autre et dans l'échange. Mais euh, mais si on aime écrire, mais il faut écrire un scénario, il faut se dire ok comment comment est-ce que je peux le mettre en place Si on a envie de euh, je sais pas de poser trois questions à son curé sur euh, sur sur tel sujet, euh, trois questions au vicaire euh, sur le mariage à l'église, eh ben voilà, ça, ça peut se préparer et ça peut aussi être très naturel, très simple. Il n'y a pas… Euh, il ne faut pas se dire euh, « je ne suis pas journaliste et je ne dois pas essayer de prendre la place d'un journaliste et je ne dois pas faire de journalisme. » Non, on n'a pas un journaliste par paroisse. Donc, il ne faut pas hésiter aussi à à enfourcher le tigre, et puis à y aller un peu, quoi. Mais, euh, effectivement, moi, tu sais que je suis très... Euh, je, je suis vraiment très, très, très obtus sur la question de l'écriture, c'est-à-dire, pour moi, c'est vraiment euh, limite obsessionnel, c'est-à-dire que vraiment, je pense que euh, tu pars pas comme ça euh, la fleur au fusil sans avoir écrit quoi que ce soit et euh, je pense que peut-être tu vois le... on, on a pas mal d'outils euh, j'en sais rien mais tu vois même sur les réseaux sociaux sur Facebook on doit pouvoir écrire des articles euh, normalement sur les sites internet aujourd'hui tu dois pouvoir avoir une partie blog dans laquelle tu peux euh, écrire et faire réagir les gens euh, euh... mais ce travail pour moi d'écriture il, il est fondamental parce que ça va permettre aux gens peut-être de démarrer un petit, euh, un petit quelque chose J'en sais rien, mais ça peut être, euh, euh, j'ai lu ça dans la presse, euh, et voilà un petit peu le point de vue chrétien qu'on peut qu'on peut y donner. Mais euh, l'écrire, en. en faire, tu vois, une demi-page ou une page, ça peut être pas mal. Euh, écoute, pour euh, justement, pour agrémenter un petit peu euh, ces articles ou ces vidéos, euh, Est-ce qu'on ne proposerait pas des petits outils gratuits euh, histoire de, de conclure euh, cette partie sur raconter son, sa paroisse euh, Typiquement demain vous voulez écrire un article euh, sur votre site internet et vous dites bah tiens ce serait rigolo d'avoir euh, une photo, je, je chercherais comment illustrer une bonne photo. Euh, n'allez pas sur Google Images pour chercher des images qui sont euh, à pas. libre de droit, euh, ne faites pas cette erreur, mais allez sur euh, des sites qui vous proposent ça, typiquement donc moi je voulais vous parler d'un site qui s'appelle Unsplash, euh, sur lequel vous allez pouvoir euh, trouver des, des, des super photos, euh, vous allez euh, taper en fait euh, ici euh, sur Unsplash, un, un si je tape euh, paroisse par exemple, je ne sais pas sur quoi je tombe. Le vrai problème, c'est qu'à mon avis, sur Unsplash, il y a beaucoup de, euh, il y a beaucoup de, vous allez avoir beaucoup de choses qui vont être en, en anglais. Donc, euh, par exemple, si je tape church, je pense que je vais avoir beaucoup plus, voilà, de choses qui vont tomber. Donc, là, les, les photos qu'on va trouver sur Unsplash, ça va être beaucoup des photos qui vont être euh, dans le domaine entre guillemets euh, anglo-saxon. Euh, mais à mon avis, ce n'est pas, pas forcément gênant. Je ne sais pas ce que tu en penses. Euh, Étienne, mais on trouve quand même pas mal de choses là-dessus. Il euh, y a pas mal de choses chrétiennes parce que je me demande s'il n'y si a pas... Euh, je sais pas si c'est des chrétiens de base, mais en tout cas, je, je sais qu'il y, y, y a beaucoup de chrétiens qui font... Euh, qui alimentent en fait le, la base de données de Unsplash. Là, j'ai tapé Church, mais si j'avais tapé... Enfin, euh, euh, il faut, faut, faut taper les mots en... En, en anglais, hein, je pense, mais euh, euh, si vous avez tapé des, des choses sur les besoins qu'il y a autour de votre quartier, vous allez pouvoir trouver des, des images qui sont adaptées. Euh, pour moi, c'est un super recours de d'une euh, base en fait euh, d'images qui sont vraiment pertinentes, qui vont vous permettre aussi peut-être de faire des visuels. Euh, moi, je m'en sers beaucoup pour faire les visuels des, des vignettes YouTube, euh, pour faire des visuels si vous voulez alimenter une page Instagram, euh, vous voyez avec plusieurs petites questions que vous voulez poser à votre audience. Euh, Unsplash, c'est un, une super source. Etienne, est-ce que tu as un, quelque chose dont tu voudrais nous parler Alors, euh, moi, je rebondis sur ce que, euh, sur, euh, sur ce que tu proposes. Euh, moi, je peux proposer... Tiens, regarde. Euh... Moi, je peux proposer Cover. Pardon. Donc, Cover, qui est un, vraiment comme Unsplash, sauf que c'est que de la vidéo. Euh, et je trouve ça assez incroyable. Je te partage mon écran. Ouais. Euh, et donc là, donc là en on fait, a euh, des ouais. vidéos d'appareils photo qui filment c est, c est, euh, ouais alors c'est voilà, c'est c'est voilà c'est que de la photo pardon c'est que de la vidéo c'est de la HD c'est que du livre de droit vous pouvez aller voir ici dans, dans les licences un peu alors c'est de l'anglais je suis désolé mais vous pouvez faire traduire la page ils expliquent vraiment tout sur les droits, comment vous pouvez les utiliser, vous pouvez même vous pouvez même avoir une utilisation commerciale sur pas mal de ces images. Ça, c'est vraiment cool. Euh, et donc, il y a tout. Hein. J'ai essayé de tout à l'heure. Si on tape église, voilà, on a des superbes images d'église. Euh, on a on a Paris. Hein. Ça, c'est ça ici, c'est Paris. Coucou le Sacré Cœur. Enfin, voilà. Il y a il y a plein de choses. Alors je dis ça à Paris parce que je suis à Paris, mais il y a des très belles images. Si je cherche, j'avais cherché prière, je crois, et j'étais tombé sur des, des beaux rushs de la, de la Bible, quelque part, ou leur Bible, tout simplement. Voilà, il y a. Voilà, y a ça, ouais. Ça, ça marche toujours. Ouais. Hein, comme, comme des, su des super plans avec des belles focales. Alors, moi, le seul hic que j'ai, c'est que l'image. Alors, c'est de l'HD, c'est que de l'HD. Il y a même des images en 4K. C'est un peu compressé par moments, mais ça. Mais on pensait Pensez aux gens qui regardent ça tout, sur des smartphones. En vrai, on s'en fout. Enfin. Ouais. Voilà, c'est vraiment, c'est de la belle bibliothèque pour faire des, des jolis montages et vraiment ça vaut le coup quoi. Écoute, super, merci Étienne pour, pour ces bons conseils. Euh, on va clôturer cette vidéo là-dessus avec euh, bah, du coup ces deux, euh, ces, petites, ces deux recos, Unsplash, Cover. Euh, dernière question juste Étienne, j'ai je n'ai pas dit, mais sur Unsplash, un truc que j'aime beaucoup faire, c'est euh, créer en fait des... Euh, me faire en fait des, des petites bibliothèques, des petits dossiers de photos, c'est-à-dire je parcours les photos, je les mets dans, oh. des, dans des dossiers, après, je retrouve mon dossier ah, avant de télécharger. Euh, on peut faire ça sur Cover peut-être je je sais pas je sais pas trop bon, j'ai pas pas trop non j'avoue que alors après moi j'ai une démarche très euh, c'est pas bien mais très très Google entre guillemets où je vais vraiment sur le site et je cherche ce qui m'intéresse et, et tu télécharges je, à fond, je, et voilà je télécharge tu, tu, tout de suite tu je cherche avec tout on, et tu fais le tri après on, on va on va on va dire que ce travail de d'archivage des images tu le fais je, plus tard. je le fais plus en local sur mon PC que euh, sur le site euh, voilà c'est il n'y a pas de il n'y a pas de mieux ou de moins bien hein. c'est chacun fait comme ça l'arrange finalement sur ce coup là quoi et eh ben écoute très bien merci etienne euh, merci, merci à, à toi si, si vous avez des questions vous pouvez les mettre en, en commentaire et on se retrouve très bientôt sur jesus box